J'ai fait euh, euh, comme toute personne qui vient d'avoir un diplôme euh, fraîchement, bah, c'est-à-dire que j'ai travaillé pour d'autres centres équestres. Et puis un jour, j'ai eu envie de m'installer à mon compte. Quelle qualité faut-il pour faire ce métier Lorsque l'on se retrouve euh, euh... dans un cours, nous avons le cheval ou le poney à gérer, le cavalier, plus les parents. Et des fois, les attentes des uns et des autres ne sont pas forcément les mêmes. Du coup, effectivement, il faut de la patience, de la communication et puis, euh, et puis aimer les chevaux. Parce que, quand je dis les chevaux, c'est l'animal en général. Parce que travailler avec du vivant, c'est beaucoup de plaisir, mais aussi beaucoup de contraintes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils mangent du 1er janvier au 31 décembre. Il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de vacances. Et il y a toujours des horaires, des impératifs. Donc, euh, il faut savoir que c'est une vraie contrainte également. Quand le stagiaire est vraiment intéressé, il y a un vrai partage. Et, et après, on fonctionne vraiment en équipe aussi, à en fait. Donc, euh, du coup, ça, c'est important de se dire qu'on peut compter tous les uns sur les autres. Qu'est-ce que tu apprends au stage Principalement les débourrages, manipuler les jeunes poulains, les jeunes chevaux. Qu'est-ce qui te plaît dans ta formation et les donné Déjà être en extérieur, c'est un, un fort pour moi. Le contact avec les chevaux qui est constant, même quand on est à l'école, on monte à cheval, on a des, des interventions et tout ça. Et on en apprend beaucoup, tout au fil de la formation. Après trois ans, c'est... C'est vrai que j'apprends toujours plein de choses, même si je connais Sylvain, Loïc et tout ça, ils m'apprennent toujours plein de choses. C'est le côté familial de l'entreprise, par rapport à ce qu'on fait en classe, on peut travailler ici, ou ce qu'on nous demande de faire en classe, on peut le travailler ici, sans problème. Et pourquoi tu as vous Bah Parce qu'au départ, je pensais faire un métier dans le milieu du cheval, donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers cette école et en plus elle est près chez moi. Je ne savais pas quoi faire d'autre à part le cheval. Qu'est-ce qui vous motive pour travailler dans le monde du cheval bah, J'aime bien être au contact de l'animal. Puis tous les jours, c'est différent. Ça change du vivant. Et que faites-vous actuellement euh, bah J'aide bénévolement au centre équestre ici. Et sinon, euh, je recherche du, euh, un emploi euh, un milieu. Déjà, le matin, c'est beaucoup de travail d'écurie. Il faut mettre le foin, l'eau, euh, vérifier les chevaux euh, s'ils vont bien, les sortir au champ. Et puis, voilà Et puis après, l'après-midi, c'est plus euh, va monter les chevaux qui ont besoin d'être travaillés, d'être pris. Et puis après, le soir, c'est nourriture à nouveau. Voilà, ça me permet de prendre de l'expérience déjà. Dans le milieu du cheval, il y en a beaucoup qui manquent beaucoup de, d'expérience. De, de Dans ce milieu-là, on n'a pas un de... On n'est jamais sûr de nous être.